Baraka Music John M Baratone Ata n'ingekua bubu Kukonesha na kupenda ninge sema My beautiful Wenjo mama Unanipa penzi tamu c'est toi qui m'avais fait ce que je suis Tu m'as supporté Tirant les hauts et les bas hey, C'est toi qui m'as montré le chemin De la vie à me donnant l'espoir Vraiment Je suis vraiment désolé de t'avoir mis dans le colère. L'erreur est humaine, moi je suis pas un âge. Je vais juste isolé jusqu'au bout de la terre pour passer des bons moments avec toi. Ni banga pi barisema, tu vis les michina ma gouta. Petit zinga pi uri tu vis les michina nanginga. Chouring happy bari kuba acana na kala ka bwana akana bela la beauté d'une sirène la beauté naturelle la voix angélique oh la la la la beauté qui parle ton comportement m'écrache avec tes beaux yeux tes souris oh nana nana nana Vestanil les Le Vécharo Capesa, Alvaro, toujours veste gros, Easy Boy le méchant, Coucou Cool style de Record.